On y va, non? Non, ne ne je... fâchez pas. Il y a tout des sens. Non, il y a des sens. J'ai quelque chose à vous dire. Quoi. Ouais, comme parce que vous avez mis là. J'ai ai beaucoup aimé ça. Et vous-même, votre forme là, vraiment, vous êtes. j'ai fait mes fois ici. Si ça vous dit là, je peux vous donner, vous allez me donner juste un coup. S'il vous plaît, reprenez, vous je pas compris. Bon, vous allez me donner juste non, je, je, je, un coup, j'ai le mille fois ici. Je vais me De vous donner un coup Un coup seulement. Seulement. D'accord, ok. Il n'y a pas de souci, mais je vais vous donner, ça c'est rien. Vous allez me donner les 20 non. C'est important. Maintenant, ce qu'on va faire, oui. je vais prendre un chez mon frère là, dans la maison là. Donc oui. quand je vais prendre ça, on ira, on va, on va où Bon, à j'en peux D'accord, il n'y a pas de problème. On y va, faut mettre tout oh, Vous êtes senti, hein? D'accord. là. Il le bloc à Oh non, quand je vais ramasser l'argent gagne, il là. Je vais penser Ah, à... d'accord. Je ne veux vraiment pas prendre les vins, mais pour arranger la moto. Non, comme je vais ramasser ton tigre. D'accord, ok, suis-moi. Okay. Oui, allez, ça Doucement, elle. Oui. Doucement. On continue là, la oui. D'accord. Non. Pas es tu es pour moi. Ok. Oui. On y va, là oui. On y va, oui. on On oui. ce sont mes On y va, on On y va, On on On on y on ça va. Tu as vu ce que tu m'as fait comme enfant? Tu as vu? Il faut le laisser comme Il faut le laisser comment Il a dit. Tu Il elle a dit. Tu on a des bonnes coutures. Waouh! C'est qui celui-là? Hein, il est où? Il nous <coughs> a menés. On fait tout à l'heure quand je veux. C'est le deuxième qui m'a amené. C'est lui le deuxième. Oui. Il fait quoi dans la maison? <rire> il a dit que mon parfum là, ça sent bon et que il veut un coup. S'il a vingt mille devenus lui donner un. Coup. Attends, attends. Oui, il a. Hein. Tes frère. Tu, es, tu es audacieux, hein? Ado, ah, ado, tu es audacieux, hein? Ah, c'est que, cool, c'est que. Cool. Hmm. Tu as le courage, hein? Grave. tu me connais Vous avez dit que vous voulez prendre quelque D'abord, toi, même quand tu voulais rentrer dans la maison, tu n'as pas eu peur hey, it, me, me. <rire> Je vais le régler maintenant. Tu me connais On me régler Tu me connais? regarder le film, tu le connais Toi, viens, pas, prends le pas derrière. Tu ah, vas de de te gifler Je suis un zé, je suis. Et toi, tu sais, ça donne un coup Là. Faut ne pas parler chez le fouiller d'abord. Faut le pardonner. Zaki, Ça va pardonner. pas Ça va pardonner. Ça Ça Ça Ça Ça Ça Ça Ça Ça tu ne veux plus jamais recommencer. Oui, oui, ne ne veux pas. Je ne veux pas. Je veux tout. Pour ne Ma moto. Ah, mais après ma moto. Chao, moto? qui ça, un truc comme ça. Ma Toto. Toto, ils ont voulu ma moto. Ah pas non non, non, non, non, non, là. Là ici. Ah, ah, non, non, non, non,